Le fénu-grec, c'est réputé comme un des meilleurs euh, actifs anaboliques naturels. C'est riche en saponines, et les saponines sont des composés en fait qui favorisent euh, la testostérone, qui renforcent la production hormonale naturelle. Enfin, c'est ce qu'on leur attribue. Alors, allons voir du côté des études une étude a duré euh, 8 semaines d'accord dans laquelle les sujets ont reçu 600 mg de grec et ont enregistré une augmentation des taux de testostérone libre c'est-à-dire réellement utilisable par le corps par opposition à la testostérone qui est liée vous vous souvenez je vous en ai parlé dans d'autres vidéos alors dans cette étude c'est précisé qu'une forme particulièrement pure de grec a été euh, sélectionnée et c'est euh, la condition sine qua non, en fait euh, pour obtenir l'effet recherché A euh, la base c'est clair que plus le fénugrec est de qualité, et à mon avis, plus il y a de saponine. Et pour info, il faut aussi savoir que le fénugrec présente des propriétés qui sont antioxydantes et donc qui contribuent globalement à la santé. Mon conseil Alors, la graine de fénugrec doit être grillée ou ramollie dans l'eau avant toute utilisation, et pour les feuilles, eh ben, elle se consomme comme des pousses d'épinards. Il existe également du fénugrec en complément alimentaire, après il faut euh, en connaître l'origine, et c'est toujours ça qui est compliqué.